Qu'il y a des grandes différences euh, de phénotypes qui sont dues à des effets de l'environnement durant le développement, hein, qui sont le résultat de la plasticité phénotypique. C'est quand même fascinant d'imaginer que, que l'environnement peut avoir des effets aussi euh, intenses sur le, le phénotype euh, d'un individu. Une chose qui est intéressante, c'est d'imaginer comment est-ce que le signal de l'environnement peut être transformé en signal interne. Hein? Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les voies de signalisation c'est ce qu'on va voir dans la capsule aujourd'hui. Dans plusieurs cas de plastique phénotypique, le signal de l'environnement peut être perçu par le système sensoriel et directement activer des changements au niveau moléculaire, activer des, des cascades signalétiques. C'est le cas, par exemple, chez les plantes, par exemple, la réponse à l'ombre, la réponse à différentes températures et la réponse à l'immersion dans l'eau. Dans les trois cas, la réponse d'élongation des tiges, la croissance euh, en, en taille de la plante et affectée par l'environnement. Si on regarde plus en détail la réponse euh, à l'ombre, à l'intensité lumineuse chez les plantes, on peut voir qu'il y a toute une euh, série de, de voies signalétiques qui sont impliquées, qu'il y a des changements d'expression de gènes, des changements de niveau d'hormones qui eux-mêmes affectent l'expression de gènes, qui finalement vont mener à l'élongation euh, de la plante ou non. Euh, Premièrement, la plante, comment elle perçoit son environnement? Qu'est-ce qu'elle perçoit? C'est l'intensité lumineuse, c'est les différentes longueurs d'onde. Et elle fait ça grâce à des euh, phytochromes, qui sont en quelque sorte des photorécepteurs, qui sont par exemple activés par euh, les, la longueur d'onde de, de la couleur rouge et euh, l'infrarouge. Dans ce cas-ci, c'est ce ça qui nous intéresse. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est le, le ratio entre la lumière rouge et infrarouge qui va être analysé par la plante et qui va mener à euh, des changements là, dans les voies de signalisation durant le développement euh, plastique de la plante. Donc, les plantes euh, euh, absorbent la lumière rouge et reflètent l'infrarouge. Donc, une plante qui serait à l'ombre parce qu'elle a des compétiteurs, parce que d'autres plantes autour d'elle, les autres plantes vont absorber le rouge, mais pas, et même vont refléter l'infrarouge, ce qui fait que le ratio de rouge à infrarouge va changer, il va être plus petit. Lorsque le ratio de lumière rouge sur infrarouge diminue, les phytochromes sont sous leur forme inactive, donc ils, ils arrêtent, ils sont pas actifs, donc ils arrêtent d'inhiber la production, la synthèse des PIF, qui sont des facteurs de transcription qui vont avoir des actions euh, dans deux voies, soit directement d'affecter des gènes qui sont ciblés par ces facteurs de transcription-là, qui eux-mêmes sont impliqués dans l'élongation cellulaire. Et les PIF vont aussi avoir un effet sur la synthèse de l'oxyne, qui est une hormone euh, végétale, qui elle aussi a un effet sur l'élongation cellulaire, donc qui augmente la, la, la taille, la croissance et la, la taille finale des plantes. Et on voit dans le graphique aussi qu'on a une, euh, une, une c'est marqué GA, ça c'est la gibérelline, c'est une hormone euh, végétale qui elle-même va directement inhiber les déla qui, qui inhibent les pifs. Donc si on, on empêche quelque chose d'être inhibé, c'est activé. Donc les pifs sont d'autant plus activés grâce à la présence de gibéréline à l'ombre qui va mener à l'élongation de la tige. Donc toutes ces cascades de signalisation-là, ensemble, travaillent à rendre la croissance plus rapide à l'ombre. Au soleil, ces voies de signalisation-là ne sont pas actives. On a un plus haut ratio lumière rouge sur infrarouge et la plante va utiliser son énergie pour d'autres types de, de, de compartiments énergétiques. Si on fait un résumé sans avoir de, de graphique, puis seulement en s'imaginant les différentes étapes, on a un signal de l'environnement qui est perçu par le système sensoriel. Ça, ça va activer euh, différentes voies, comme par exemple la sécrétion d'hormones ou l'expression de gènes euh, ou de la régulation épigénétique, comme par exemple en activant l'expression de petits ARN qui eux-mêmes vont... vont, vont modifier quelles protéines sont synthétisées ou par exemple ça va activer ou désactiver la méthylation de l'ADN qui va aussi modifier euh, l'expression des gènes et tous ensemble, tous ces changements-là dans des cascades signalétiques vont affecter le phénotype qu'on va observer et on va voir le résultat là, du développement plastique euh, face à, aux variables de, de l'environnement.